Le bar Quartier Libre, situé en plein cœur du célèbre quartier Saint-Michel de Bordeaux, vous accueille dans ce lieu unique dédié à la culture, où vous pourrez déguster des cocktails de folie Venez passer un moment inoubliable lors d'un tribute to Bob Marley le vendredi 14 octobre à partir de 19h30. Un show 100% Marley en formation complète vous sera proposé avec de grands noms de la scène locale bordelaise. Quentin Imola à la guitare et au chant, Wyman Lowe à la guitare et au chant, Siegi Pendia au chant, Lion Drop à la batterie et au chant, Ben Bass à la basse, Christophe Bissière à l'orgue et au piano, Vincent Lefort au saxophone et Dimitri Suzo à la trompette. Tribute to Bob Marley, c'est le 14 octobre à partir de 19h30 au quartier libre 30 rue des Vignes, quartier Saint-Michel à Bordeaux. Accès par le tram C et D, Arrêt Saint-Michel. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.